Bonjour, c'est devant le chef dœuvre réalisé par ma fille à ses 5 ans, une, une sorte de grande princesse, de reine, que je fais cette vidéo. Je viens d'accompagner une personne qui voulait sentir quelle était la juste place par rapport à son projet, quelle était sa juste place par rapport à son projet. Et euh, ce qui est ressorti de là, c'est que quand elle se connecte à sa petite fille intérieure, elle déborde de créativité. Il y a des brins de folie qui arrivent dans son, dans son projet. Et euh, quelle que soit la direction qu'elle prenne, euh, la vie est là pour, euh, avec confiance, aller devant. Et en même temps, c'est une personne qui a commencé la séance en disant « j'en ai ras-le-bol de ces petites phrases euh, » Euh, chaud doudou euh, genre euh, vas-y lance-toi et, et tout ira bien euh, parce qu'en fait euh, lancer son projet de cœur c'est aussi faire face à la peur à, à la question de la sécurité financière et voilà ce qui, ce qui ressortait vraiment de cette constellation c'est que sa créativité débordante venait de cet espace de quand elle était petite et euh, maintenant, euh, avec écoute, avec euh, légèreté, avec confiance, comment vous pourriez euh, mettre du, des, des, du, du, des brins de folie dans vos projets en vous reconnectant à ce qui est au plus profond de vous, qui est la joie. À bientôt.